bonjour je suis Mekone, responsable marketing au cabinet AMP dans cette vidéo je vais vous expliquer les avantages que vous avez à créer votre entreprise partant de votre passion je fais cette vidéo parce que beaucoup de personnes beaucoup d'entrepreneurs nous contactent pour nous demander si c'est une idée géniale de créer l'entreprise depuis leur passion et donc dans cette vidéo je vais vous donner aujourd'hui mon avis s'il faut créer votre entreprise depuis votre passion alors quels sont les avantages de créer votre entreprise depuis votre passion le premier avantage c'est que vous maîtrisez en général le domaine Ce qu'il faut savoir lorsque Lorsque vous entreprenez dans un domaine, il faut avoir deux grandes compétences. Il faut avoir la compétence d'abord dans votre domaine d'activité. Donc, Si vous vendez des vêtements, vous devez être un spécialiste des tailles, vous devez être un spécialiste du type de tissu, etc. etc. Et vous devez avoir l'autre compétence qui est dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire en matière de création de produits, vente et gestion d'entreprise. Donc ce sont ces deux compétences combinées là, qui font que vous avez un excellent résultat en matière d'entrepreneuriat. Parce que même si vous êtes excellent en matière de vente, que vous ne maîtrisez pas votre domaine, ça va toujours se ressentir dans les résultats de vos clients. Vos clients ne seront pas satisfaits et au fil du temps, vous allez mettre beaucoup plus d'énergie pour attirer des clients simplement parce que votre produit n'est pas de qualité. Le deuxième avantage, lorsque vous entreprenez en partant de votre passion, c'est que vous avez beaucoup plus d'énergie pour surmonter les obstacles. L'entrepreneuriat, comme on a l'habitude de le dire, c'est un métier qu'on apprend. Ce n'est pas un domaine où on vient forcément pour s'amuser et tout ça. Mais lorsque vous arrivez là-bas et que vous n'avez pas beaucoup d'énergie pour surmonter les difficultés quotidiennes, vous abandonnez aussi rapidement. Donc c'est pour cela que lorsque vous partez de votre passion, vous avez beaucoup plus d'énergie parce que c'est quelque chose qui vous passionne. Vous aimez cela, ça fait que vous avez beaucoup plus de chances de surmonter les difficultés, que ce soit avec les créanciers, que ce soit avec vos employés, que ce soit même avec vos clients. Vous avez des difficultés, mais vous continuez simplement parce que c'est votre passion et vous voulez réussir. Donc, ça, ce sont les deux grands avantages que j'ai pu relever lorsque quelqu'un entreprend le domaine de l'entrepreneuriat. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le fait d'entreprendre dans votre passion ne garantit pas votre succès en entrepreneuriat. Parce que simplement, ce n'est pas l'une des clés, ce n'est pas l'un des critères qui fait la réussite d'un business. Pour rappel, la réussite d'un business, il faut avoir un produit qui a de la valeur, c'est-à-dire qui résout un problème, il faut savoir vendre, attirer des prospects à votre commerce régulièrement et puis savoir gérer votre entreprise pour être rentable. Donc, ce sont ces trois éléments-là essentiels qui vont vous permettre de pouvoir réussir votre entreprise. C'est vrai qu'il y a d'autres éléments qu'il faut ajouter comme la fidélisation, etc., etc. Mais ces trois éléments-là vous permettront de pouvoir rentabiliser votre entreprise, de pouvoir avoir une entreprise prospère qui grandit au fil du temps. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Pour ceux qui veulent entreprendre dans le domaine de la passion, qui veulent forcément se lancer dans ce qui les passionne. Et tout ça, ce sont les avantages que vous aurez lorsque vous allez lancer votre entreprise dans votre domaine en partant de votre passion. Donc, je termine cette vidéo en disant à ceux qui me regardent pour la première fois, vous pouvez télécharger gratuitement nos ressources gratuites en cliquant sur le lien au-dessus ou en dessous de cette vidéo. On vous enverra toutes ces ressources-là. Vous pourrez également nous suivre sur nos chaînes YouTube. Vous pourrez visiter également notre site internet www.marketingpratique.com. Vous pourrez trouver beaucoup plus d'astuces gratuites pour pouvoir augmenter vos ventes si vous avez votre entreprise. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye.